Pour vous montrer les changements que je souhaite effectuer sur mes semis suite à la remarque d'un internaute titi euh, en fait qui me suggère que le, le, le problème de filage que je rencontre sur mes semis n'est pas uniquement lié à, à la lumière mais aussi à la chaleur j'ai décidé de, de tester en fait euh, la, la mise en place de mes semis devant euh, une fenêtre qui sera beaucoup plus petite, donc qui est une fenêtre en fait de, de ma chambre d'amis, euh, mais euh, par contre qui, est, euh, qui ne sera pas chauffée, ou très peu, en fait, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais tâcher de, de maintenir la température aux alentours de 18 degrés, donc maximum, euh, il faut savoir que, en fait, euh, je chauffe ma maison uniquement par, euh, par l'insert de, de, dans cette partie, en fait, au niveau des chambres. Donc c'est uniquement le, le fait d'ouvrir ou de fermer la, la porte qui, qui, qui fait que, les, que la chaleur arrive dans les pièces. Donc, euh, en fait, j'ai vérifié la, la, la chaleur qui est aux alentours de 17,6. Donc, euh, bon, je, je vais voir en fermant la porte euh, ce que ça peut donner. Et ce que je vais faire, je vais déplacer une, une sonde euh, connectée à ma box domotique pour euh, voir en temps réel en fait l'évolution de, de la température. Donc c'est vrai que ce qui est bien pratique avec la box, c'est que voilà, on peut facilement euh, suivre les choses euh, plutôt que de se rendre à chaque fois euh, dans la pièce euh, pour contrôler. Et je peux, je pourrais me mettre des alertes si la température est euh, supérieure... Euh, à une température de consigne que je fixerai. Je pense qu'il sera de 18 degrés. Donc je vais. Et éventuellement, je mettrai aussi un minimum pour m'assurer que je tombe pas en dessous de, de. On va dire 16, même. Entre 16 et 17, je vais y réfléchir. Donc j'ai pris euh, les bacs que j'avais déjà réalisés, en fait. Les trois bacs, en fait, qui sont là plus les salades, mais les salades, je vais les mettre dans la serre euh, prochainement, euh, peut-être pas aujourd'hui, euh, parce que là, en fait, il se met à neiger, je, je vais voir, je vais, je vais attendre, je pense, Et la météo a annoncé du, du beau temps euh, d'ici quelques jours, donc je pense que je vais encore les laisser euh, deux jours de plus, mais j'avais déjà lu, en fait, sur internet, concernant les salades, qu'elles euh, n'appréciaient pas euh, forcément une chaleur excessive, pour bien pousser euh, sinon euh, c'est ce qu'on constate plus facilement en été c'est que les, les, les salades ont tendance à monter enfin c'est pas essentiellement lié à la, à la chaleur mais euh, enfin en tout cas à la, à la forte chaleur euh, c'est surtout lié au fait que euh, en période de canicule par exemple euh, on, on a euh, comment, on n'a pas de différence euh, significative entre le jour et la nuit et euh, dans ce cas là les salades se se rendre compte qu'en fait, euh, il est nécessaire de monter en graines pour pouvoir euh, bah, sauver euh, sa génétique, donc euh, voilà. Dans, dans le cas présent, euh, je vais pouvoir constater euh, la différence. Euh, moi, je, je vais de toute façon continuer mes semis euh, que je vais euh, positionner dans mon bureau sur l'autre étagère. Celle-ci, malheureusement, euh, bah, bénéficiera pas des LED. Euh, mais c'est pas grave, de toute façon, j'en avais pas l'année dernière, ça marchait très bien quand même. Donc, euh, comme je vais en faire encore pas mal, euh, voilà, je pourrais quand même voir la différence. Théoriquement, euh, le, la baisse de chaleur devrait stopper le, le filage. Donc, on, on va voir si effectivement ça se confirme. Et, et dans ce cas-là, il faudra que je réfléchisse l'année prochaine euh, à une autre méthode euh, euh, bon, qui est pas, ne sera pas évidente à gérer dans le sens où euh, voilà, je n'ai euh, que cette... Euh, cette fenêtre qui se trouve plein sud avec celle de ma chambre mais bon <rire> j'ai pas trop envie de de mettre euh, des semis dans ma chambre euh, et de dormir dans une température très basse donc euh, voilà il faut que je, il faudra que je réfléchisse à ça si effectivement ça se confirme mais euh, voilà je voulais quand même tester euh, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé et en, en recherchant hier sur internet en fait euh, il s'avère que Certaines personnes euh, comme on recommandaient de, de justement après la germination de baisser la température euh, aux alentours de 18 et euh, je crois c'est deux ou trois mois après encore de baisser la température vers 14 ou 15 donc donc voilà le, la température de 14 ou 15 degrés euh, bah, je devrais réussir à l'obtenir à l'extérieur sachant que j'ai une, une mini serre de, de jardin en fait enfin de balcon sont des, des, des, une structure métallique recouverte d'une bâche euh, transparente donc euh, avec un peu de chance ça devrait euh, suffire pour euh, contenir les, les semis par contre elle est très petite donc euh, je verrai s'il faut ou pas que j'en rachète une autre euh, plus grande je, je vais voir en fait mais euh, bon voilà euh, ce qui est dommage bien sûr c'est que je ne peux pas utiliser euh, bah, tout ce qui est là. Ces deux étagères, ben, je, comme il n'y a pas de lumière, effectivement, je peux pas l'utiliser. ou oh là, il faudrait que je, il faudrait que je, je positionne mon étagère beaucoup plus loin, mais je, la lumière sera beaucoup moins forte. Donc de toute façon, euh, voilà, il faut vraiment rester face à la lumière. Euh, donc euh, voilà, l'avantage, même si la fenêtre est plus petite, euh, c'est que je peux vraiment approcher en fait le l'étagère. Euh, au plus près donc euh, vraiment je peux encore plus l'approcher que, que l'était euh, lautre euh, l'autre étagère parce que comme j'avais la fenêtre qui s'ouvrait euh, la fenêtre coulissante donc j'étais obligé de laisser un espace euh, entre la poignée euh, et l'étagère donc voilà ça devrait, ça devrait fonctionner comme ça euh, donc euh, j'ai positionné euh, voilà euh, ici, donc là, je ne sais pas si on voit, mais voilà, là, j'ai positionné le, un capteur Oregon que j'ai récupéré euh, dans ma remise. Donc, euh, pour pouvoir suivre cette température, maintenant, je vais faire une petite programmation pour, euh, pour pouvoir euh, contrôler les minimums, maximums en température. Euh, voilà, et éventuellement agir euh, là-dessus, euh, soit en ouvrant la porte ou en la fermant, si vraiment il fait trop chaud. Je vais commencer par fermer la porte, on va voir... Euh, ce que ça donne, ou, ou l'entrouvrir, parce que bon j'ai j'ai une cale que je pourrais mettre sous la porte pour essayer d'ajuster la en fait, température, de l'ouvrir suffisamment pour obtenir aux alentours de 18 degrés, c'est la température maximum que je vais obtenir, donc entre 17 et 18, c'est ce que je vise, et euh, voilà, ensuite après ça, à l'extérieur, j'essaierai d'obtenir dans les 14 à 15 degrés, euh, dans une, une serre de balcon, donc euh, une mini-serre de balcon. Donc, voilà, je, vais, je vais vous montrer le, ce qui reste sur l'étagère principale euh, qui se trouve dans le bureau. Euh, revenu dans le bureau, voilà, comme vous constatez, en fait, il me reste un bac qui n'était pas complet, que j'ai positionné bah, pile sous la, la LED au final, le bac, le bac à LED, le, le, panneau, le panneau à LED. Euh, donc euh, voilà, le, le deuxième se trouve en dessous avec euh, bah, les mini serres en fait euh, qui sont toujours pour l'instant, euh, qui contiennent toujours les, les petits pots, euh, qui ont bien filé pour certains, mais euh, voilà, j'attends d'avoir mes quatre feuilles et euh, voilà, je vais repiquer, euh, là, je vais repiquer, je vais mettre en pot euh, les, les, les plans euh, voilà, au plus bas bien sûr pour euh, essayer de minimiser ce filage dans un second temps, donc pour, avoir, pour obtenir à peu près... Euh, à peu près la même chose que ça voilà là c'est raisonnable quoi c'est pas c'est pas trop grand voilà bon pour l'instant je, je peux pas euh, savoir si euh, ça file moins en étant dans les pots qui sont plus hauts euh, de la lumière euh, en tout cas de la lumière artificielle parce qu'en journée ça ne change rien mais euh, euh, j ai, j ai, ça, ne, ça fait que, que deux jours en fait que les plans sont sont, sont, sont positionnés ici donc euh, voilà, donc je le verrai au fil des semaines, donc on va, on va voir ce que ça donne. Ici, il me reste bah, des, des semis que j'ai fait euh, dans ma dernière vidéo. à droite, plus euh, à gauche euh, des, des semis que j'avais fait au 11 janvier, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul euh, qui ait qui germé depuis, donc euh, je pense que du coup je vais refaire une série de, de semis euh, sans doute pour... Euh, en fonction de, des variétés que, que, que j'aurais loupé. En fait, si, si j'ai au moins un, un plan qui a, qui a fonctionné, bah, je les referai pas. Par contre, si les deux n'ont pas fonctionné du tout, euh, je vais les refaire à nouveau euh, voilà, pour essayer de compenser ça. Et éventuellement, comme on est bientôt euh, au mois de février, euh, peut-être qu'en même temps je ferai mes... germer les graines, euh, enfin mes propres graines que j'ai récupérées euh, L'année dernière, voilà, plutôt que d'attendre une semaine de plus, bon, on n'est plus à une semaine, quoi, donc euh, voilà. Donc là, on est le 26 janvier, donc voilà, euh, on, va, on va voir le, on va voir l'avancement de, des semis euh, dans deux situations différentes. Donc euh, j'avais prévu de toute façon, en plus, de d'étaler mes, mes semis... Euh, entre janvier, février et mars, je pense que je referai encore une série de... une série de semis sur, euh, sur mars, en fait. J'avais prévu de, de... de tester, en fait, des situations extrêmes, euh, c'est-à-dire de, de, de... à la fois de... de, de faire germer des, des, des plants de tomates, enfin bon, il n'y a pas que les tomates, les poivrons aussi, mais les poivrons, ça pousse très, très lentement. Donc ça, euh, quoi qu'il arrive, euh, chaque année, je les ferai germer euh, au mois de janvier ça c'est certain je, je le recommande parce que vraiment c'est très très lent les poivrons à pousser donc de toute façon euh, voilà pour les, les pour les pieds de poivrons euh, franchement c'est une nécessité de commencer très tôt euh, mais pour les pieds de tomates en fait j'avais prévu de cette année de, de, de faire germer les, pieds, les plants euh, au, au 1er janvier euh, ensuite on fait en février et en mars euh, soit pour des variétés que je voudrais euh, compléter ou mais surtout pour euh, voir en fait la différence. Je voulais vraiment tester le. Euh, de voir en fait si les plants de Mars rattrapaient euh, ceux de janvier par exemple. Euh, en, en les semant euh, plus tardivement, est-ce que euh, réellement ça les désavantages d'être semé. Euh, euh, pour moi, je considère euh, Mars comme tardif, mais en réalité, c'est. Euh, voilà, c'est ce que l'on trouve euh, dans les livres, euh, sur euh, des sites euh, comme Rustica, euh, pour euh, le, ce qui semble être la, la, la période idéale pour euh, faire des semis en, en intérieur. Donc euh, voilà, je voulais vraiment tester si euh, la, la différence, de, le comportement en fait des, des, des, des plants, entre ceux qui ont été faits très tôt donc, et ceux qui ont été faits très tard. En fait je, je pense qu'il faut toujours raisonner par l'absurde en fait, il faut toujours euh, de créer des, des extrêmes et, et se rendre compte en fait de la différence qu'on peut obtenir. C'est ce qui permet vraiment de, de, bah, de juger sur pièce comme on dit euh, voilà de, de vraiment... Euh, euh, je, enfin, je ne suis pas pour écouter euh, systématiquement ce qu'on me dit euh, et, et, de, et de croire bêtement ce qu'on me dit. Donc euh, j'aime bien expérimenter par moi-même, de voir en fait euh, le résultat de, de ce que j'ai constaté. Alors après peut-être que les conditions sont pas les mêmes entre ce que les personnes euh, disent et celles que moi euh, j'ai euh, de mon côté. Donc voilà, je, je veux vraiment euh, faire le test par moi-même pour constater si des semis très précoces et des semis tardifs hein, que, qui seraient théoriquement la bonne date mais que je considère comme tardif euh, serait euh, la meilleure solution en fait euh, je, voilà, je, je demande à voir en fait je, je demande à voir et euh, voilà, j'avais prévu de faire ça parce que chaque année j'essaie je, de, de, de commencer mes semis euh, le, le plus tôt possible euh, bon, par manque de temps, euh, souvent, je, je commence euh, au mois de février ou mi-février. Euh, là, cette année, l'année dernière, j'avais commencé, je crois, euh, mi-janvier. J'avais eu des bons résultats, mais comme je vous dis, en fait, euh, la, la, la, les premières récoltes ont commencé en, en, en, en août. Euh, donc, euh, ce que je considère comme vraiment comme très, très tard pour commencer les récoltes, en fait moi je j'apprécie les tomates vraiment euh, au mois de juillet, août, après en, dans l'hiver, euh, en automne, euh, voilà, j'ai pas, pas forcément envie, de, la même envie de, de tomates, donc euh, voilà, j'aimerais vraiment en, pouvoir en profiter euh, dès le mois de juillet, euh, c'est ce que je me fixe, si c'est plus tôt, bah, tant mieux, mais euh, euh, je veux vraiment euh, obtenir des tomates euh, début juillet, donc si je peux gagner un peu de temps là-dessus, euh, si je peux gagner un mois, ce euh, serait formidable. Mais euh, voilà, je, de, je demande à voir et puis surtout, je, je veux tester des situations différentes en fait. Euh, voilà, donc euh, je vous invite à suivre mes, euh, mes expérimentations là. Et puis euh, voilà, bah, éventuellement, euh, si vous voulez les, les faire en même temps que moi, euh, n'hésitez pas, allez-y. Hein, franchement, c'est toujours euh, sympa de, de voir des gens qui qui font eux-mêmes euh, leurs tests dans leur coin euh, et qui en font partager les autres, moi ça, ça me va, franchement ça m'intéresse c'est toujours euh, enrichissant de, de partager avec les autres donc euh, voilà donc euh, bah, je referai une vidéo prochainement pour euh, peut-être d'ici 10 jours parce que là euh, où il faut laisser un peu de temps pour voir l'évolution, ce que ça peut donner donc voilà, et ben je, je, vous, je vous invite à suivre mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. La neige commence à tomber. Ah, il est tombé un petit peu de neige. Donc euh, la serre est recouverte. Sur le haut, il va falloir que je secoue tout ça avec un balai pour faire glisser la neige.